Ici, Moscou. L'avancée à travers les faits. Avec Françoise Gompoin. Comment désamorcer la crise en Ukraine Question pour un champion. Enfin, on peine à comprendre comment est-ce qu'une guerre civile en gestation sponsorisée par le MISIS et la CIA puisse se résorber d'une façon purement diplomatique. Entre les sanctions surréalistes infligées à la Russie, l'exacerbation de la course au pipeline et les provocations qui se multiplient avec, à l'arrière-plan, les contours déjà manifestes d'une guerre subversive importée, on se demande à quel dénouement s'attendre. L'échec de la voie diplomatique était déjà avéré au lendemain de la du 25 janvier, lorsque Yanukovych a décidé de donner satisfaction aux opposants en les associant au pouvoir. Cette concession ne conduisit à rien puisque le président ukrainien fut renversé le mois d'après. D'ailleurs, y a-t-il lieu de s'en étonner quand on sait que la vague orange de 2004 avait pour but de remplir les premières conditions de la recomposition de l'Eurasie Alors, cette recomposition, dont les principes furent fixés entre 1990 et 1992, eh bien, ces principes devaient se réaliser par le biais de l extension du bloc transatlantique vers les frontières russes, par l'encerclement des puissances concurrentes, c'est-à-dire la Russie de Poutine en l'occurrence et la Chine, qui font véritablement concurrence aux états unis enfin par le détournement de l'Union Européenne de la Russie, cela au détriment des intérêts de l'Union Européenne. Alors, le dit projet devrait entraîner à terme l'éclatement de la Russie en trois entités étatiques indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire normalement la Moscovie, l'Oural et la Sibérie, avec, à l'ouest, une Ukraine anti entièrement soumise à Big Brother, à l'instar des états baltes. Alors comme j'ai déjà indiqué dans ma dernière analyse, celle que j'ai faite la veille, la stratégie du grand échiquier de Brzezinski recoupe celle euh, du, de l'idéologue nazi Rosenberg, euh, qui a été amplement décrite dans son essai intitulé « Mythe du XXe siècle », je crois qu'il est sorti en 1930, vous pouvez le consulter. Pour ce faire, tous les moyens sont bons, la fourniture zélée d'armes aux éléments radicaux, les attaques subversives perpétrées contre les civils, font malheureusement partie de l'arsenal mis en œuvre. C'est ainsi que la SBU, c'est-à-dire le service de sécurité ukrainien, vient de saisir à Kiev un lot de plus d'un million de munitions d'origine étrangère, dont le poids c'est à 12 tonnes. C'est quand même considérable. Il n'y a qu'à comparer avec le cas, je dirais, tout à fait désastreux de la Syrie, où la CIA envoyait des tonnes d'armes par ce qu'ils ont appelé le canal des rats, qui passait entre autres par la Libye. Alors là, je vous renvoie à l'enquête de Seymour Hersh. C'est ainsi également que Nikolai Bordius, secrétaire général de l'Organisation du Traité de sécurité collective, a évoqué l'interpellation de trois terroristes néonazis du secteur infiltrés dans la République de Kalmouki et dans la région de Rostov. Ces trois personnes étaient manifestement, enfin en tout cas officiellement, censées observer. Le mouvement des troupes russes, ce qui néanmoins n'exclut pas des initiatives bien plus musclées, à l'image de celles que projetaient les sept ultranationalistes ukrainiens arrêtés en mars ce dernier à Moscou. Alors, quid de la suite Alain Jules, journaliste indépendant et blogueur de renom, qu'on reçoit assez régulièrement sur nos ondes, nous livre son analyse des scénarios à prévoir. Euh, bonjour Alain Jules, merci d'être avec nous sur les ondes de la voix de la Russie. Euh, première question, euh, qu'est-ce que vous pensez de la réunion quadripartite qui s'est déroulée jeudi dernier à Genève Est-ce que vous partagez l'analyse d'Emric Choprad, qui considère que les pays occidentaux ont enfin, enfin fait preuve de réalisme en associant la Russie à cette conférence Écoutez, bonjour Françoise, bon point, euh, je vous remercie hein, de, de cette invitation. En enfin, fait, Ce que je veux dire, c'est que je partage totalement euh, cet avis-là. En revanche, il y a un problème, c'est que euh, même comme la Russie est associée, euh, ça ressemble beaucoup plus à un marché de dupes dans la mesure où les États-Unis, euh, visiblement, sont en train de, de mener Kiev dans, dans une espèce de dérive volontaire pour pouvoir isoler la Russie. Je m'explique. Quand on regarde la situation, le voyage, par exemple, du vice-président américain, qui vient soutenir des gens qui ne respectent pas les termes, n'est-ce pas, de cette conférence de, de, de Genève, il y a un vrai problème. Parce que quand on parle de de, de mettre euh, tout le monde d'accord euh, pour le désarmement, etc., Kiev ne joue pas ce rôle-là, parce que Kiev devait commencer euh, notamment à isoler euh, les groupes extrémistes comme... Euh, un secteur, n'est-ce pas Malheureusement, euh, ce sont ces soutiens parce que ce sont ces gens-là qui ont validé le coup d'État, etc. Les Américains le valident encore aujourd'hui. Il ne reste qu'Obama euh, sur le terrain. Donc, la réalité, c'est que les États-Unis sont toujours en train d'accuser la Russie de créer des troubles euh, dans l'Est de, de l'Ukraine. Or, c'est complètement faux. Donc, voilà, je crois personnellement que c'est finalement à la longue, même comme on a associé la Russie, c'est un marché de dupes, on veut faire croire qu'il n'y a qu'à l'Est où il y a des troubles, il n'y a qu'à l'Est où il y a des extrémites, etc., etc. Donc, sincèrement, je me dis que euh, Moscou doit réagir, parce que les Américains sont en train de vouloir les duper euh, sur ce dossier euh, ukrainien, et je crois qu'il faut qu'il qu fasse très, très attention, ce que je peux dire pour l'instant. Euh, D'accord, Alain Jules, qu'est-ce qu que vous pensez à titre enfin, personnel, enfin, plus ou moins personnel, de la situation à l'est de l'Ukraine Est-ce que vous pensez qu'elle puisse dégénérer Probablement, probablement, elle va dégénérer. Elle ne peut dégénérer simplement si euh, euh, les Russes n'interviennent pas. Sincèrement, peut-être que c'est un scénario euh, extrême, on va dire, dans la mesure où euh, la volonté de Kiev, elle est claire et et on sait très bien que les, les Américains leur ont donné cet aval-là, c'est-à-dire de tuer, pourvu qu'il y ait, euh, n'est-ce pas, euh, une, une espèce d'Ukraine unie, entre, entre guillemets, parce que l'Ukraine ne pourra plus jamais être unie. Quand on voit la violence avec laquelle le pouvoir de Kiev, n'est-ce pas, usurpé de Kiev, voulait aller reprendre les bâtiments publics, etc., on comprend qu'il y a un véritable problème et qu'il y aura un véritable problème dans le futur. C'est-à-dire que ces indépendantistes ou séparatistes, je ne sais pas comment on les appelle, n'accepteront jamais de se coucher devant le pouvoir de Kiev, qui est quand même issu d'un coup d'État. il faut le rappeler. Et par conséquent, je crois personnellement que ça risque de dégénérer si les Russes n'interviennent pas, c'est-à-dire que si les Russes, les Russes ne s'interposent pas et que les Américains donnent cet aval-là de tuer à, à, à Kiev. Et d'autant plus que, d'après ce que j'ai appris, Joe Biden vient simplement discuter avec ces gens-là pour voir dans quelle mesure on peut armer euh, les, les armées pour pouvoir euh, faire la répression euh, du côté de l'Est. Donc voilà, il faut comprendre les, les réalités euh, sur ce dossier-là. Et donc, je crois que ça va dégénérer. D'accord. Ma dernière question, la Jules. Bah, finalement, si on prend la situation à long terme, euh, quel scénario vous semble plus envisageable Est-ce que ça serait celui de la fédéralisation finale des régions Est de l'Ukraine Ou alors, un petit peu plus triste, celui de la soumission du Sud-Est de l'Ukraine par la force à Kiev Mais, Écoutez... Effectivement, c'est dur hein, de, de, de pouvoir dire ce qui va se passer demain ou après-demain. Mais ce qui est sûr, je, je me répète probablement en disant que si, effectivement, la Russie n'intervient pas, je crois que ces gens euh, seront soumis. Parce que la fédéralisation sera très difficile à partir du moment où celle qui sera armé pour pouvoir mener ses actions à bout. Donc, en réalité, soit les gens seront tenus, effectivement, par la force, mais il n'y aura jamais de paix, soit finalement... Ils vont, on peut réfléchir, penser au statut de, du russe et, et aussi euh, peut-être parler de décentralisation. Mais dans les faits, je ne crois pas que ces gens sont prêts à parler de, de, de, de cela. Mais euh, il est possible, effectivement, qu'il y ait un fédéralisme. Ce serait peut-être la meilleure solution pour Kiev si ces gens veulent vivre en paix. À défaut, maintenant, s'ils veulent tenir les autres par les armes, ça va toujours les générer. Voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris votre pensée, vous pensez que la Russie doit quand même intervenir. Je, je, je, le, pense, euh, je le pense fortement oui. euh, parce que seule l'intervention de la Russie doit apporter la paix euh, dans, dans cette zone-là. On, on, on entend des appels au secours parce mm -hmm. que ces gens savent que, euh, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre ou encore les États-Unis, bien évidemment, chef de file, ces gens vont armer Kiev pour que Kiev aille au sud-sud-est à l'est de, de l'Ukraine, faire la répression, c'est clair, et je crois qu'ils ont ce taval-là, ils ont permis de tuer. Et à partir du moment où ils savent qu'ils ont ce taval-là, ils seront poursuivis par personne, si Moscou n'intervient pas, moi je crois que ça va très très mal se passer. Bon, je ne suis pas devant, mais je, je le pense, sincèrement. La Russie a en effet le droit, et même dans une certaine mesure le devoir, d'intervenir dans l'Est ukrainien. Cela pour la simple et bonne raison qu'elle prendrait alors la défense des Russes de souche, de ceux qui aspirent au rattachement. Mais, et c'est quand même un mais lourd de conséquences, il reste ceux qui sont partisans de l'option fédéralisation, c'est quand même pas pareil que rattachement. Ceux qui, à des degrés divers, réclament plus d'indépendance vis-à-vis de Kiev, là aussi ça peut varier au niveau des degrés. La situation est donc autrement plus délicate qu'il n'y paraît. Si maintenant, dans l'esprit du jeu d'échecs si cher au cœur des idéologues de l'Outre-Atlantique. Si maintenant donc Yanukovych regagne l'Est du pays en tant que seul président toujours légitime et que de cet est hostile aux idéaux du Maïdan, il demande le secours de la Russie, alors là, certes, il s'agira d'un moment tout à fait propice à l'intervention russe. Donc oui, il doit y avoir sans doute une intervention russe, mais il me semble personnellement qu'il faut attendre le bon moment. Parce qu'à ce moment-là, personne ne pourra parler d'ingérence armée puisque ce serait méconnaître d'une manière grossière et flagrante les normes du droit international. Et si cela est aujourd'hui, si il est maintenant ce droit international bafoué. Il continue néanmoins, désolé, à exister. À la Russie donc de le faire valoir en contrepoids des violations flagrantes et des, des, des droits de l'homme, dont les manitos occidentaux se rendent quotidiennement coupables. Et c'était François Compoint sur les ondes de la Voix de la Russie. Très très bonne soirée à vous tous, au revoir.